Est-ce que la phrase "Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves" te parle Si elle te parle, aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'interviewer Olivier Roland, qui pour moi symbolise le mieux cette phrase, parce que bah, il passe sa vie à, euh, à vivre ses rêves plutôt qu'à euh, les fantasmer et les rêver. Euh. Donc merci Olivier en tout cas de m'accueillir. Oui, merci à toi. Euh, sur ma chaîne, c'est vraiment, euh, <rire> ça va être une vraie belle vidéo et bah, Olivier, c'est euh, si tu me suis sur ma chaîne Esprit Gagnant, bah, c'est un mentor, j'en parle, je parle de son livre. Je parle de beaucoup de choses autour de bon sceptique, mauvais sceptique, diète médiatique, plein de choses euh, qu'on peut apprendre euh, dans, dans, dans ton livre. Ouais. Donc, euh, merci en tout cas de me recevoir. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas Moi, j'aime bien dire que je suis en fait prof de liberté. Euh, J'inspire en fait les gens à être davantage libres matériellement. Pour moi, ça passe essentiellement par l'entrepreneuriat, même si on peut tout à fait s'épanouir en étant employé, bien sûr, hein, et aussi euh, en étant libre dans sa tête. Donc, ça passe essentiellement par le développement personnel, tu vois, ne pas être addict à des choses qui ne sont pas très positives dans notre vie. Et puis, euh, aussi savoir euh, étendre ses horizons pour pouvoir, comme tu dis, vivre ses rêves plutôt que passer sa vie à, à, à rêver. Je sais que qu Olivier est, euh, est assez, assez joueur en, en challenge, comme euh, arrêter de faire quelque chose pendant une semaine, pendant 30 jours, etc. Ça, Je vous le propose assez souvent, des, des petits défis pour essayer de faire des petites actions, mais qui vont euh, changer euh, la vie. Si euh, tu devais me donner trois actions, euh, nous donner trois actions à mettre en place, trois actions rapides à mettre en place facilement pour augmenter sa productivité oui, bien sûr. Il bah, y, y a des tas de, de possibilités. Euh, la toute première chose, c'est déjà d'éliminer en fait ce qui, ce qui sert à rien. Et ça peut paraître très trivial de dire ça, mais en fait, on, on, on s'est tous mis dans des activités, souvent pour des bonnes raisons au départ, mais pas toujours d'ailleurs. Et euh, on les fait plusieurs années après plus par habitude qu'autre chose parce qu'on n'y réfléchit plus trop. Donc, une, une, une technique simple mais qu'il faut faire, hein, qu'il faut faire, et je vous dis, je parle de ça en, en enfin euh, avec mon expérience, parce que j'ai mis des années en fait à la mettre en place. J'ai procrastiné pendant des années la mise en place de cette technique. Mais pendant une semaine, toutes les demi-heures, vous allez vous poser la question pourquoi je fais ça Est-ce que c'est vraiment nécessaire Et à chaque fois, vous allez essayer de vous dire est-ce que je peux pas euh, carrément éliminer cette tâche Si je l'élimine, qu'est-ce qui va se passer dans mon business, dans ma vie Peut-être qu'il va rien se passer de spécial. Est-ce que je peux la déléguer, la confier à quelqu'un d'autre ou est-ce que je peux euh, l'automatiser Donc, utiliser un logiciel pour euh, eh bien, euh, faire le boulot à, à ma place ou en tout cas faire une partie du travail. Donc, ça, c'est une première technique. Ensuite, il y a le fait d'utiliser un logiciel de gestion de euh, tâches en fait. Vraiment, je trouve que… Alors, pour certaines personnes, ça ne va pas convenir, mais dans mon expérience ça convient, que ça, ça, va aider beaucoup de personnes à être davantage productif. Moi, le logiciel que, qui a vraiment transformé ma vie, c'est Habitica, H-A-B-I-T-I-C-A, euh, qui est en fait un logiciel qui gamifie votre vie euh, et qui va en fait faire en sorte que votre vie devient un jeu vidéo. Mais du coup, euh, d'une bonne manière, c'est-à-dire que ça va pas vous rendre addict à quelque chose qui vous apporte rien, comme regarder la télé tous les soirs. Euh, ça va vous rendre addict à accomplir vos propres objectifs, parce que vous allez vous dire, par exemple, vous allez dire dans Azana, voilà, euh, pas dans Azana, dans Habitica, pardon vous allez dire euh, « ben voilà, tout, tous les jours, je veux, euh, je vais vous dire ce que je fais, méditer, réviser mon portugais, faire du sport, etc. ». À chaque fois que vous le faites, vous cochez des cas, ça vous fait gagner des points, de l'expérience, tout ça comme dans un jeu vidéo. Et si vous ne les faites pas, vous perdez de la vie et vous pouvez perdre des niveaux, vous pouvez mourir, etc. Et vous pouvez aussi utiliser ce logiciel comme logiciel de gestion de tâche en disant « voici ce que je veux faire aujourd'hui ». Donc, c'est très très pratique. Après, je dis ça, il y en a plein plein d'autres. Hein. Et euh, la troisième astuce, c'est tout simplement quand vous regardez, quand vous envisagez de faire une enfin de mettre une tâche dans votre liste de, de choses à faire, justement, si la tâche prend moins de deux minutes à être faite, vous la faites immédiatement. Ça sert à rien de la mettre dans la liste. Parce que le temps que vous allez la mettre dans la liste, puis après, à chaque fois que vous allez la relire, cette tâche, ça va vous prendre davantage de temps que de la faire immédiatement. Donc faites-la immédiatement. Et je veux dire, je pourrais en donner des milliers d'autres, il y a des milliers de manières de, de, de, de booster sa productivité. Alors, de toute façon, c'est assez clair, si tu aimes ce que dit Olivier Roland et je t'encourage à aimer ce que dit Olivier Roland, je vais donner deux chances que j'ai pris moi dans, dans mon quotidien, mais en tout cas, dans ces cas-là, après, faut, je te mettrai le lien, il faut acheter le livre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, pour moi, c'est juste un indispensable. Euh, peut-être qu'en plus, il va y avoir une deuxième, tu peux peut-être nous en dire plus, mais une, une, re, une, une réédition un peu plus sexy oui, normalement, euh, au niveau ouais. de la typographie, parce que tu verras, <rire> voilà, on a eu une grande discussion là-dessus. Je, je ouais. tiens à préciser, voilà, hier, tu m'as dit euh, Olivier. Faut que je te dise un truc, j'ai adoré ton livre, mais, mais... Mais euh, la typographie, c'est vraiment un chier et tu as raison. Et, et je te dis, je suis entièrement d'accord avec toi. Je t'ai même demandé de me le dire en vidéo de manière plus diplomatique quand même euh, pour mon éditeur parce que voilà, euh, clairement, je trouve qu'effectivement, la typographie dans, dans la première version du livre était trop. Mais ça, je n'avais pas de contrôle dessus. Et c'est mon éditeur qui a fait ce choix et c'est tout à fait euh, compréhensible parce que le livre est énorme par rapport à la norme en fait. Et ça. pour mon éditeur, c'était un, un risque financier important. Et donc, bah, il a essayé de mettre le maximum de texte dans un minimum de place ce qui se comprend. Et déjà, même avec ça, il fait quand même 500 pages. Donc, il faut dire quand même que c'est un risque financier pour mon éditeur maintenant que c'est un succès puisqu'il s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires je pense qu'il sera d'accord pour mettre une typographie un peu plus jolie sans compter que la deuxième édition sera un peu plus light. Donc en tout cas si tu vas aller plus loin, moi je vais donner deux, deux choses que je fais qui sont dans ton livre et qui sont des habitudes pour moi euh, faciles à éliminer et qui augmentent mais euh, quand je dis que ça augmente la productivité alors euh, moi je suis le meilleur cas puisque j'étais euh, un gros bouffeur de, de télévision c'est à dire que je regardais tous les programmes à la télé et euh, j'ai juste, euh, bah, j'ai lu le livre et j'ai une diète médiatique et en gros, l'importance de faire des choses qui vont influencer ta vie et d'arrêter de regarder des choses qui n'ont pas d'influence directe sur ta vie. What Eh oui, c'est vrai en plus. Oui. Et c'est marrant parce que quand tu ne regardes plus la télé et que tu essaies de retirer, de combler ces vides par des choses qui t'inspirent, eh ben tu, tu, tu fais des investissements immobiliers, tu fais du business, tu fais de la crypto-monnaie, tu fais, tu fais du… Moi, je suis un grand sportif, donc tu, fais, tu vas faire ta séance de sport alors que tu te disais avant, maintenant j'ai je n'ai pas le temps de la faire. Mais si, mec, si tu retires trois heures de télé par jour, 4 heures là j'ai fait une vidéo c'est 4 heures la moyenne que passe 4, 4 heures en, heures, en France c'est une 4 route heures absolue. Et, tu, et tu peux pas me dire quand ça fait 4 heures que tu passes enfin la moyenne donc c'est qu'une moyenne mais tu t as forcément du temps pour faire d'autres choses plus inspirantes. Donc ça c'était 1 et 2 c'était sur le petit-déjeuner. Euh, j'ai changé mon petit-déjeuner en lisant le livre parce que en fait j'ai pas forcément suivi ton petit-déjeuner mais ça m'a fait euh, me documenter et prendre le petit-déjeuner qui me correspondait le mieux pour tenir au maximum après on va pas rentrer dans le détail d'un dysglycémie et tout, mais j'ai appris tout ça dans ton livre qui, qui permet en fait de, de faire un cycle de digestion, de digestion complet et du coup de tenir beaucoup plus longtemps et facilement la matinée et ça amène de la concentration et tout, et, et tout ça. Donc si tu veux avoir tous ces détails, en tout cas le livre, il faut, faut y aller quoi, il faut, faut aller lire. Et 520 pages, c'est l'équivalent de lire trois livres de, de 150 pages parce que j'ai pas mal de personnes qui me disent dans mon entourage quand je donne ton livre, oh, il, il est gros il est gros, tu le lis comme trois livres, 250 pages. Et en plus, si tu ne payeras qu'un, il fait 25 euros. Il y en a un qui est quand même Dieu. Je crois que c'est 25 euros ou 27. Il y en a un qui m'a dit c'est cher. Je dit bon, je ne peux rien faire pour toi. C'est vrai que 25 euros, c'est un mauvais mindset de base. J'avoue que hier, j'ai dit à Olivier augmente ton prix. Enfin, je suis honnête, c'est moi fou de payer 50 euros même. Augmente ton prix, mais améliore la typo. Parce que même 50 euros, il faut se dire que quand on lit un livre, j'ai une petite digression, mais. Tu, tu hack la tête d'un mec, c'est 4 ans dans toi, 4 ans de préparation. Mis 4 ans à l'écrire, ouais. 25 euros pour hacker la tête d'un mec. Alors, comme moi j'adore Oliver alors. mais n'importe qui que, que tu apprécies, 4 ans d'un mec en à 25 euros, ça ne fait pas cher l'année quoi. <rire> c'est clair. Donc, euh, <rire> il, faut, il faut se mettre ça. Combien de temps tu vas, tu vas prendre pour, même si tu prends que 10 du livre 10 du livre. Rien que ça, c'est juste énorme. Tu prends 10% de tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Tu prends 10 actions euh, principales dans ce livre et, et, euh, et tu me mets un commentaire pour me dire ce que ça, ça t'apporte. Mets-moi un commentaire déjà pour me dire « Yes, je l'ai commandé ». Alors, autre question, je les ai notées, c'est « Peux-tu me donner la chose qui t'a permis la plus grande transformation euh, alors dans ton business et euh, qui t'a euh, amené vers le, la plus belle croissance euh, dans ton succès ?» Oui. Bah écoute, c'est simple. Hein. Euh, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat très tôt puisque j'ai créé ma première boîte à 19 ans. Et finalement, ce qui a complètement transformé mon business et ma vision du business, c'est de me mettre au web en fait, tout simplement. Euh, c'est bizarre parce que j'avais une, une boîte dans l'informatique, mais finalement, j'utilisais très, très peu le web. C'était une boîte très très euh, matériel. Traditionnel, entre guillemets, quoi, hein, où, je, où je, je trouvais des clients par la voie traditionnelle, les passes jaunes, le bouche à oreille, ce genre de choses, et je connaissais absolument rien en marketing internet, et du coup, ben, j'étais pas, pas aussi efficace qu'aujourd'hui. Donc, à partir du moment où j'ai compris que le web était un super effet de levier pour l'entrepreneuriat et que je me suis mis à apprendre comment utiliser le marketing internet de manière efficace, mes résultats ont complètement explosé. Ouais, donc, euh, en gros, faut vivre avec son temps, quoi. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2.0 vers 3.0, faut foncer sur, sur bah, cette partie-là. vivre avec son temps et puis il faut savoir utiliser les bons outils efficaces euh, qui sont disponibles au, à l'instant T hein, aussi, tout simplement. C'est clair, tu as un smartphone, soit c'est ton, ton pire ennemi, ouais, soit c'est ton meilleur ami, ouais. soit tu as Evernote connecté et d'autres applications. Et dès que tu as quelque chose, tu le notes. Parce qu'en fait, ton cerveau, je crois que c'est dans ton lit, mais, euh, euh, note, le, note dans la nuit, tu te réveilles, tu as une idée, tu la notes. Et euh, parce que tu es sûr que le matin, tu ne vas plus t'en rappeler. C'est dans ton livre euh, Oui, c'est ça. Ouais, ouais. ouais, c'est énorme parce que je le fais. C'est-à-dire que des fois, dans la nuit, tu es persuadé, tu as une bonne idée en montant un business ou même en investissement immobilier, sur un montage. Et tu es persuadé que ce n'est pas grave parce que le matin, tu vas t'en rappeler. Mais je t'assure que dans 9 cas sur 10, le matin, tu ne te rappelleras pas. Rien que hacker, ce, hacker ton cerveau d'une certaine manière, ça comprendre comment ça marche et adapter, du coup, tes, tes actions, c'est juste énorme. Et ça, effectivement, c'est avec un, un, un bel ami. Oui, c'est clair. Une question euh, basique, mais euh, si tu devais, en gros, si tu devais recommencer à zéro aujourd'hui en 2018, oui. c'est quoi ton plan d'action sur 30 jours 30 jours, c'est un peu court. Hein. Pour, pour, pour faire quoi pour, pour avoir un business qui tourne Pour faire les premières actions, ah, les premières actions. à mettre en place euh, pour. Euh, Au-delà de ton business qui tourne, le, le, le lifestyle que tu veux. Euh, alors, euh, alors euh, il faut ouais. que je me mette dans une situation où je perds mon expérience ou je garde mon expérience tu perds ton expérience tu es euh, tu es le bah, si, si je suis un newbie je sais pas ce que je fais du coup <rire> du coup je perds ouais. tous mes sites et ma notoriété bizarrement tout le monde personne se souvient de moi ok tu, tu mais je garde que... mon expérience on va okay. faire okay. plutôt comme ça euh, dans ce cas là euh, bon mais on va dire ouais euh, mais je peux pas démarrer un blog que j'avais déjà créé c'est compliqué hein, faut faut bien euh... non, tu es en 2018 tu ouais. n'as rien aucun produit ouais. tu veux euh, vivre euh, ne plus tu ne pas ta vie tu veux vivre ta vie comme la plupart des gens qui nous qui nous voient, qui, qui ont envie de ce, tout ce qu'on appelle liberté financière, indépendance financière, ok. C'est quoi ton plan d'action pour démarrer Oui, et ben écoute, déjà, je, je fais la liste de toutes mes passions. Euh, ça c'est important, parce que je sais. Il, il, si on se focalise sur nos passions, on a davantage de chances de réussir. Il y a plein de gens. Le cimetière en fait des débutants, c'est les gens qui abandonnent tout simplement en cours de route parce qu'ils n'ont bah, ils pas euh, ni la motivation ni la discipline pour, pour ça. Et donc, quand je choisit une passion, on augmente nos chances de réussir parce que comme on est intrinsèquement passionné par euh, le sujet qu'on a choisi, on va avoir davantage de chances de s'accrocher même si ce n'est pas obligatoire. Mais je ferai déjà la liste de mes passions et ensuite je, je, me, de, je me demanderai quel est le potentiel économique de chaque passion et est-ce que j'ai une expertise dans dans ces, dans ces passions qui ont un potentiel économique. Si j'ai pas d'expertise, c'est pas grave, je peux l'apprendre au fur et à mesure tout simplement. Et ensuite, bah, je lancerai un blog, je créerai une chaîne YouTube immédiatement. Euh, je, euh, je repérerai des mots-clés que euh, euh, je, je sais que les gens recherchent et qui vont faire des bons sujets d'articles. Et euh, derrière, je créerai une page Facebook, tout, toute la panoplie des de, de, de médias sociaux. Euh, et ça dépend si j'ai du budget ou pas. Si, euh, si j'ai des budgets, je pourrais déjà payer un petit peu de trafic pour amener vers euh, un, un, un, ce qu'on appelle un « lead manette », un bonus qui va faire en sorte que les gens s'inscrivent. Donc, très vite, je crée le, le, la structure, l'écosystème, je commence à publier du contenu gratuit, je crée le bonus le plus vite possible parce que le but, c'est que les gens s'inscrivent à la mailing list pour que tu puisses les compter qui deviennent des prospects. Ça me fait pour ça quelque chose Oui. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Si tu veux la télécharger gratuitement, le lien se trouve au-dessus en dessous de la vidéo. Tu mets ton prénom et ton email et je te l'envoie de la foulée. Ça, ça va te donner de la valeur. C'est en même temps un produit gratuit qui me permet ensuite de gagner le d'avoir le contact avec toi et de créer un lien de confiance avec toi et de te montrer la valeur et la qualité que je peux te transmettre, par exemple. Oui. Bah exactement et euh, voilà donc c'est exactement ça que je fais tu vois euh, et donc euh, et je ferai ça et puis alors par contre en un mois j'aurais pas un business hein. ça c'est clair ça prend quand même du temps donc euh, voilà euh, mais j'aurais je, je mettrai déjà toutes ces actions en place parce que je sais que normalement avec mon expérience avant les un an euh, le, le, le premier anniversaire je commencerai déjà à gagner de l'argent avant mais parce que je connais tout ça si je démarre de zéro c'est sûr que ça peut prendre plus de temps donc un truc qui m'inspire dans ce qu'a dit Olivier c'est qu'il n'a pas parlé euh euh, statut euh, fiscal, ah, non, euh, forme juridique. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose, que ce soit dans l'investissement immobilier, dans le business ou dans tous les trucs, arrête de te mettre des croyances limitantes alors que tu n'as rien fait. Fais et ensuite trans, euh, adapte les choses par rapport à là où tu vis pour les optimiser au maximum, mais fais d'abord, c'est exactement, c'est génial ce que tu viens de dire, à aucun moment tu as parlé de choses qui pourraient te freiner dans ce premier mois de, de lancement, un truc qui va faire un casse-tête pendant une semaine, bon, deux on semaines. Fou, ah, on s'en fout, parce que, parce que de toute façon, si tu sais pourquoi tu le fais, et que tu mets les choses en place, tu vas trouver les solutions qui t'a lâché un billet, par exemple, à un fiscaliste, à un avocat de société. Quoi qu'il arrive, il y a des gens qui vont travailler pour. Oui, puis même de toute façon, si par exemple tu es en France, tu crées une auto-entreprise, enfin maintenant c'est une micro-entreprise, et puis on n'en parle plus, hein, un problème réglé. Et tant que tu ne gagnes pas de l'argent, tu n'as pas besoin de créer de structure. Donc, euh, c'est euh, très bon. Tant que tu n'as pas créé d'argent, <rire> ça ne sert à rien de te poser des fausses questions. Et c'est pareil en immobilier, parce que je, je fais là. il y en a beaucoup qui me demandent mais Damien, SCI, pas SCI, tant que tu as zéro revenu, ben, tu payes zéro d'impôts." C est, c est, c est 0 x 50%, ça fait 0 chez moi. Et du coup, je leur dis, trouve le bien et après on travaillera le reste. Et c'est exactement ça. Et du coup, voilà, je suis assez d'accord avec tes, tes, tes 30 jours. Bon, t'as as mis un petit peu ton expérience. Moi, je voulais carrément sans expérience, mais on peut pas retirer. Ce qui veut dire quand même que dès aujourd'hui, quoi que tu veuilles faire, euh, mange un peu du savoir, euh, va hacker euh, les différentes personnes. Et ça me fait penser à une question quel est le livre bon, je, je suis presque sûr de connaître la réponse. Mais pour tout le monde, quel est le livre qui pour toi a changé euh, ta, ta vie Est-ce que c'est TF, les initiales euh, Oui, bien sûr. Bah, ouais. Alors, comme j'en parle à peu près 17 000 fois par jour, euh, je pense que tous ceux qui me suivent ouais. me le connaissent un peu. Mais effectivement, le livre qui m'a vraiment inspiré à me lancer sur le web, c'est euh, « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Voilà, comme j'ai dit euh, dans cet événement, un livre que je recommande à tous les entrepreneurs de lire, même si bien sûr on a le droit de pas être d'accord, mais tout le monde devrait l'avoir lu. C'est un livre sur, sur l'automatisation. Euh, Comment avoir du... une entreprise au service de sa vie plutôt que sa vie soit au service de son entreprise, tout simplement C'est Là-dessus, c'est juste qu'entreprendre, en fait, ça fait rêver tout le monde. Mais si c'est pour euh, être le, le, le, euh, la, au service de sa société, ne rien faire et ne pas travailler au-dessus de sa société, homme orchestre, chef orchestre, oui. ben, euh, pose-toi les bonnes questions de est-ce que, au final, tu es heureux comme ça Et tant que tu n'es pas complètement heureux, mais en te regardant face à un miroir et te posant les vraies questions, devant les gens en faisant semblant, mais face à toi. Et c'est là que c'est intéressant, le développement personnel, de lire des livres vraiment inspirants, c'est pose-toi les bonnes questions. Est-ce que là, tout de suite, je suis vraiment heureux dans ce que je fais ou est-ce que je veux changer quelque chose Et c'est vrai, moi, je, je l'ai lu, le livre de Tim Ferriss, alors je suis pas d'accord sur, sur tout, mais on s'en fout. Est-ce qu'il faut être d'accord sur tout pour lire un livre Non. non clair, parce que tu prends 10%, 15%, 20%, mais tu évolues. Est-ce qu'il faut être d'accord avec tout le monde Non. Par contre, tu peux prendre de tout le monde. C'est ça qui est, qui est pour moi super intéressant. Vous une petite question, niveau mindset, oui. comment, comment on se motive à se lancer dans l'écriture d'un livre de, de... On sait que, on, enfin clairement, si on n'est pas, même Marc Lévy, Guillaume Musso, on ne devient pas milliardaire avec un livre. Non, c'est clair, mais même euh, Musso, il n'est pas même, milliardaire euh, est, avec voilà. son livre. Hein, A ah, savoir clair. que quand tu, quand, tu te fais, quand tu te fais éditer par quelqu'un, tu prends un, un faible pourcentage euh, quand tu te fais éditer par une maison d'édition. C'est quoi qui t'a euh, inspiré et qui t'a gar fait garder la niaque pendant 4 ans pour arriver à publier un livre où tu sais pas au final si ça va marcher ou pas. Quoi. Ah bah écoute, c'est simple. Moi, euh, j'étais déjà arrivé à un niveau dans mon entreprise où j'avais une entreprise qui me permettait de très bien gagner ma vie, qui en plus me permettait d'être complètement libre puisque euh, bah, grosso modo depuis euh, fin 2010, je voyage six mois par an, plus de six mois par an. Et donc voilà, et qui est inspiré aussi des, des, des centaines de milliers de personnes comme toi. Tu vois, je t'ai inspiré à, à faire des tas de choses extraordinaires, donc ça me fait super plaisir. Donc voilà, j'étais en ce mode en disant Waouh, je viens de plein d'argent, je suis ultra libre et j'inspire plein de gens à faire des choses positives. C'est génial, mais que, quelle est l'étape suivante en fait Tu vois, c'est un petit peu cette idée de pyramide de Maslow, où euh, en bas de la pyramide, tu vois, d'abord tu dois combler tes besoins fondamentaux, manger, boire, etc. Euh, et puis après, plus tu combles tes besoins et plus ils deviennent différents et tu montes dans la pyramide. Et donc au final, les deux degrés supérieurs, c'est la réalisation de soi et la contribution au monde. Et je me suis dit comment je peux euh, à la fois me réaliser et contribuer au monde eh ben, euh, Tout simplement, ce que je vais faire, c'est d'écrire un livre parce que ça, ça a toujours été un rêve pour moi. Et je me suis dit je ne vais pas seulement écrire un livre, je vais écrire mon chef dœuvre je vais écrire mon chef-d'œuvre et ça va me permettre de me réaliser et d'apporter énormément de valeur au monde. Et donc, je n'avais pas du tout d'objectif financier avec ce bouquin. Pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de passer par un éditeur classique, mmh. parce que je voulais maximiser l'impact et le nombre de personnes que je touchais, plutôt que de passer par un éditeur, enfin euh, par, par, par moi, en fait. Alors, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent en auto-éditant mon livre. Mais comme j'avais déjà suffisamment d'argent, ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. J'ai fait vraiment dans le but euh, d'aider un maximum de ce que j'appelle les rebelles intelligents. Donc, les personnes qui, extérieurement, peuvent avoir, peuvent avoir tous les signes de succès possibles. Un beau diplôme, une belle voiture, une belle.. Un beau job, etc., etc., mais qui en fait à l'intérieur se dessèche parce qu'ils ressentent l'appel de réussir autrement. De ils, ils, quelque part, ils ressentent que le, le métro boulot dodo, tu vois, passe le plus gros diplôme que tu peux, puis tu fais métro boulot dodo pendant 40 ans, puis tu profites de la vie quand tu auras déjà euh, tes plus belles années derrière toi, c'est pas fait pour eux, et souvent ça passe par la création la Création euh, artistique, écrire un bouquin, une pièce de théâtre ou que sais-je, la création euh, de son aventure, genre faire le tour du monde ou euh, la création d'entreprises, tu vois. Et donc j'ai voulu aider ces gens-là à écouter un petit peu leur petite voix et à se lancer dans la création pour pouvoir se réaliser davantage. Donc voilà, est-ce que tu es un rebelle intelligent Alors, moi je suis, alors, je suis un rebelle intelligent et, euh, et je suis la preuve que c'est après avoir lu ton livre que je me suis lancé dans un business et que en fait. Au-delà de se lancer, parce que c'est technique de se lancer. Par contre, le, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on se lance et pourquoi à l'intérieur de soi, par exemple, même si on, on a des gros revenus, on a des gamins, on a tout ce qu'il faut, on dit, il manque quelque chose pour euh, s'accomplir complètement. Je vais te donner un exemple. Euh, là, je suis allé voir Olivier. Ouais, Olivier, vraiment, il m'impressionne parce que euh, bah, pour moi, c'est franchement un mentor. Il y a quelques années, je ne serais pas allé le voir. Je ne serais pas allé jusqu'à lui serrer la main et tout. Je ne serais, bah, serais pas allé lui demander une interview, une interview. Mais là, au fait, T'apprends que au pire, il m'aurait dit non. Il aurait trouvé un, un prétexte smart pour me dire non. Euh, je fais pas d'interview parce que euh, j'ai euh, quoi faire. Enfin, il aurait dit n'importe quoi. <rire> mais voilà. Quoi <rire> poser Il aurait il aurait trouvé un prétexte smart pour me dire non. Mais qu'est-ce que j'aurais perdu Qu'est-ce que en fait maintenant je me dis qu'est-ce que j'aurais perdu à lui demander alors que euh, ça fait <rire> ça fait deux ans que je n'arrête pas de parler aux gens de de d'Olivier d'Olivier Roland parce que euh, au-delà du côté on voit toujours côté financier finance les pépettes les pépettes. En f... Enfin, c'est plus facile à dire quand on gagne bien sa vie, quand on a... Mais au final, derrière ça, quand tu commences par exemple, moi j'ai des enfants, ce que je veux leur donner, c'est leur montrer qu'on est capable de faire des choses si on se donne les moyens de les faire. Et les pépettes, tu les auras de toute façon. Si tu fais les choses proprement, tu auras de l'argent. C'est un... Si tu donnes, si je te donne et que toi, tu me suis, que tu as, as envie, tu, tu, tu vas continuer à me suivre parce que je te donne de la valeur, je te donne de l'authenticité. Et c'est ce que je trouve que tu transmets à merveille alors, dans, ta, dans tes euh, différentes vidéos et dans ton livre. Et c'est ce que moi j'essaye de, de donner, c'est les valeurs, donner des valeurs, quoi. il n'y a pas que l'argent. L'argent, on en veut tous, on aime tous l'argent. Mais En fait, si tu donnes des valeurs, si tu as des valeurs comme tu fais, derrière tu auras l'argent, tu seras récompensé. Et ce que tu fais, tu gagnes super bien ta vie. Oui. Et moi, j'ai voilà, donné de la valeur par exemple, sur mon business et j'ai des revenus qui rentrent beaucoup plus vite que les autres. Mmh. Parce que je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui. Je veux impacter je sais que si j'impacte le maximum, je vais gagner gros, gros cash. Exactement. Donc, Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, sur la vidéo Oui. Bah, écoute, euh, moi je dis toujours en fait, euh, si vous êtes encore là parce que la vidéo a duré longtemps, c'est que vous êtes super motivé. Franchement, bravo et vous avez fait le choix là d'investir votre propre amélioration plutôt que d'aller voir des vidéos de divertissement euh, partout comme des vidéos de chat sur Facebook par exemple. Donc bravo, félicitations. Et j'ai envie de vous dire, euh, si vous êtes là et que vous êtes motivé à ce point-là, prenez juste une chose que vous avez appris dans cette interview et mettez-la en pratique dans votre vie dès aujourd'hui ou dès demain parce que de cette manière, cette interview, ce ne sera pas juste de la culture générale, ça va devenir une véritable, euh, un enseignement pour vous que vous allez peut-être pouvoir transformer en compétences. Donc, s'il y a quelque chose qui vous a parlé et vous avez dit « Tiens, ça, je peux mettre en place dans ma vie dès aujourd'hui ou dès demain », faites-le s'il vous plaît parce que, soyons très clairs, malgré le fait que je dis ça, la majorité de ceux qui vont regarder cette vidéo ne vont pas le faire. Ne faites pas partie de cette majorité qui ne fait rien, faites partie de la minorité qui agit et mettez en commentaire eh ben, l'action que vous comptez faire alors, au sortir de, de cette vidéo. C'est super important, mettez un commentaire parce qu'un engagement public, un engagement écrit, c'est vraiment fort et ça va vous engager inconsciemment. Vous n'allez pas vous rendre compte, mais vous allez faire un ancrage et ça va vous engager à vraiment euh, accomplir cette action. Petite stade juste par rapport à ce que tu dis. Il paraît qu'il y a 90% des gens qui commencent un livre et qui ne le finissent pas. C'est comme tout. Si tu commences une action mais que tu ne la finis pas, elle est proche de zéro. Si tu regardes la vidéo YouTube et qu'à la fin, tu fais rien, euh, euh, ne regarde plus de vidéos YouTube, parce que dans ces cas-là, tu perds. au final, tu, tu perds ton temps. Il faut, même là où je suis d'accord avec toi, c'est une petite action, n'essayez une, une... Pas, pas de donner un objectif trop haut, mais donnez-vous un objectif atteignable, et ça va vous encourager, vous, à l'intérieur, au câblage interne, ça va vous, vous faire prendre au fur et à mesure des objectifs de plus en plus euh, haut. Moi, c'est ce que j'ai fait, je pense que c'est ce que tu as fait au début. Exactement. On a tous peur au début, on a tous peur de se planter sur quoi qu'on fasse. Moi, quand j'ai changé, je fais du sport de combat, ben, quand je vais à une compétition, j'ai encore peur. Je flippe encore quand je monte sur un combattre. C'est normal, c'est cool la peur. Ça veut dire qu'on sort encore un peu de notre zone de confort. Je pense que ça t'arrive tous les jours, Dada. Hier, bah, t'es monté sur scène. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, es si es monté sur, sur scène. Sur scène de... Avant de monter sur scène, je suppose que tu as une petite. Toujours, approche, toujours hein un petit peu. Ouais, ouais. C'est normal. Même si ça disparaît de plus en plus. Enfin, maintenant, aujourd'hui, ça disparaît très vite parce que j'ai l'habitude. Mais même malgré ça, tu l'as toujours un petit peu. Ouais. C'est cool. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un, un gros like. La partager à tes amis qui sont intéressés par le développement personnel par l'entrepreneuriat, par l'investissement immobilier, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu vas voir, tu appuies sur le petit bouton s'abonner, tu as une petite cloche, tu cliques dessus, ça te permet de recevoir toutes les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Je les publie environ 2-3 par semaine. D'ici euh, la prochaine vidéo, en tout cas, je te dis euh, bah, bah, passe à l'action dans ta vie, fais des choses. Merci Olivier, Merci ça me fait vraiment un grand plaisir. Yes. Ciao, ciao, bye bye. bye.